Parler de Noël, il faut faire des choses simples faire des choses simples, il faut euh, d'abord des choses qui soient accessibles à tous bon, je crois qu'il ne faut pas que Noël soit... Noël n'est pas une fête pour les intellectuels Noël c'est la fête du peuple de tout le peuple, et il y a des symboles qui ont traversé l'histoire et qui continuent à être des symboles de Noël, la crèche c'est un grand symbole de Noël bon on ne veut plus les mettre dans les mairies mais ça ne fait rien, ça reste quand même encore un, un, un, un grand symbole de Noël et ensuite le calendrier de l'Avent c'est pour dire que Noël, on, on va vers Noël, on prend le temps d'aller vers Noël, on réfléchit à, à, à cette joie, à cette lumière, à cette espérance qu'on va vivre quoi, à, à Noël, quelque chose de simple, le calendrier de l'avant, avec des, des mots pour tous les jours, et puis surtout ça, tout le monde participe, quoi, les petits, les grands, les, les, les, les, les, les instituteurs, les enfants, enfin, les parents, les, les leur progéniture, etc. Donc, et les paroisses aussi, enfin, donc, euh, paroisses avec tout ce qu'elle a d'intergénérationnel, enfin, c'est l'affaire de tous. C'est une manière de montrer que c'est vraiment l'affaire de tous.